Voilà, un joli petit ciel, il est 8 h du matin, donc là je pars euh, de Jarjaï euh, avec mon ami Oli. Hein? Et euh, donc là, je vais descendre dans la vallée, je vais redescendre carrément dans le trou, là-bas, au fond du, du vallon. C'est la route de la nuit qui mène un gap, et après je vais monter sur les hauteurs de Châteauvieux, remonter là-haut pour après filer sur le plateau, les arêtes, et puis après retomber sur Talard. Ça fait à peu près 4 heures, 4 h et demie de, de raquettes, hein. évidemment je suis en raquette hein. parce que vu la profondeur, je sais pas si on voit là. Voilà, il y a 30 cm de neige, il fait moins 4, pas trop de vent ça va, pas trop se plaindre quoi. au ciel, là, magnifique, de bon matin, temps de cam, pas de bruit, pas de voiture, bonheur. Allez Oli, viens, yeah. hey, hey. c'est dur hein, Eh. Yeah. ça va, viens yeah, Oli, ça va, voilà, donc là on est en train de descendre là, sur la route de la nuit en bas, on voit la ligne qui coule là, et on va remonter en face, C'est en face. Voilà, à là-bas, on va rejoindre après, une fois qu'on a passé les crâques. Oh non, on joue pas avec les bâtons maintenant là. C'est quoi les risques à se tordre un peu les chevilles? Pas on est vraiment dans les arbres. Hey, Joséphine Regarde ah. ça neigeait enfin, du moins, c'est euh, des petites tourmentes, quoi. Au moment de la neige, mais voilà. Bientôt, on arrive sur la route de la nuit Là, On est en train de descendre plus doucement. Un bon petit rayon à passer. Euh, par contre, euh, quand on descend des endroits comme ça en pleine nature, surtout dans la neige en étincelle, je sais qu'il faut faire vachement attention. Et surtout qu'on n'a pas le droit de se blesser, pas prendre les risques inutiles, bien faire attention au poser des raquettes parce que des gros cailloux dessous qu'on voit pas. Donc euh, cette là, euh, pas bien animaux. Voilà, parce que si on est blessé, personne ne va venir chercher là. Hein pas un sentier euh, très connu, euh, très fréquenté, quoi. Il faut avoir les traces, il n'y a pas trop que ça va. est écrasé. Voilà. Donc là, au final, pas droit à l'erreur, être très vigilant. C'est pas nécessaire. 35 ans pour placer ses raquettes. Voilà. Alors là, des fois, il vaut mieux passer sur le dossier qu'à l'intérieur parce que, ok, je gère le sol. Voilà. Allez, tout doucement. On y va tout doux. Voilà. Donc là, on arrive à la route de la ville. On va prendre à gauche, on va faire 200 mètres. Et on va prendre à droite, euh, un petit pont en pierre pour pouvoir après, remonter sur ces hauteurs là-haut. Je sais pas si on voit bien. Mais là, on va quitter les raquettes un petit moment et après, on va les rechausser plus loin. Voilà. On a passé donc les 200 mètres, hein. on a pris ce petit pont là. Alors, l'espérance de vie est... Et il dit, il est sacrément diminué sur la route. On risque de se faire accrocher à tout moment. Oli vient par là. Hein. Alors qu'en pleine nature, le risque est quand même minime. Bon, on peut se blesser, oui, mais on a plus de chances de survie, quoi. Allez, on va traverser le pont, on va continuer, on va tourner à droite, un peu plus haut, prendre un chemin. Voilà, donc là où il y a au lit, on va prendre à droite et on attaque à l'ascension de l'autre côté. Jolie petite cascade. Ça fait, euh, ça fait 1h10, là, qu'on marche. Voilà. Et en fait, on vient du plateau qui est tout au-dessus, là. On est descendu dans les arbres, là-bas. Pile poil dans la coulée en face, là. Qui est toute petite, là. Pile poil dans l'axe. Ouais. ouais. Là, ça grimpe quand même plus fort. Voilà, on est descendu là-bas, en face. Et là, la roue de la lui, on est en train de remonter tout ça, là. Au lit, qui fait demi-tour, qui me voit pas arriver. Au oui. Alors, pas le moment de se perdre. Ça regarde un peu bien depuis tout à l'heure, mais il a bien neigé quand même, hein. trentaine de centimètres quoi. Alors le plateau d'où on vient quoi, avant de descendre sur la Lui. Et 10h4, 2h4, euh, euh, on est parti. Reste encore autant. C'est pas magnifique là. Oui, avec son bâton. Allez. Et voilà, tu l'art. Petite descente là, assez technique d'ailleurs. <rire> Être vigilant parce qu'un peu plus vigilant parce qu'avec la fatigue. Voilà, c'est use. Et on dorme de